Aujourd'hui, nous utilisons des ordinateurs qui dégagent du magnétisme, aussi des tablettes. Si vous voyagez, vous allez aussi passer sous des contrôles qui dégagent énormément de magnétisme. Et puis, le magnétisme a un effet sur les montres mécaniques où, dans la montre mécanique, nous avons l'échappement. L'échappement, il euh, y a une pièce qui s'appelle le balancier spiral. Donc le balancier, c'est la partie qui oscille. Sur le balancier, nous avons un spirale qui est fixé dessus, qui va faire le rappel à gauche et à droite. Et ce spirale, euh, s'il est magnétisé, eh bien, les spires risquent de se coller entre elles. Si les spires se collent entre elles, eh bien, votre montre va prendre de l'avance. Et donc, si cela arrive, eh bien, vous pouvez vous rendre chez votre horloger local, et en fait, il va utiliser une petite machine qui s'appelle un démagnétiseur et il va passer votre montre sur le démagnétiseur pardon, et ensuite, votre montre, eh bien, elle sera tout à fait réglée à la normale.